La France est actuellement dirigée sous un régime semi-présidentiel. Ce régime emprunte des caractéristiques de deux régimes. Celui du régime présidentiel, c'est-à-dire que les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sont séparés de façon stricte et celui du régime parlementaire, où la séparation est plutôt souple. Dans une première partie, nous expliquerons ce que sont les régimes présidentiels et parlementaires. Puis dans une deuxième partie, nous parlerons du régime semi-présidentiel. Le régime présidentiel est fondé sur la constitution ainsi que la séparation stricte des pouvoirs législatifs et exécutifs. D'une part, le chef de l'État possède le pouvoir exécutif. Celui-ci est élu au suffrage universel direct par le corps électoral pour cinq ans de mandat. Le président est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. C'est le chef qui choisit les membres de son gouvernement, mais son pouvoir ne lui permet pas de le dissoudre. D'une autre part, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, possède le pouvoir législatif. Composé de la chambre basse qui est élue au suffrage direct qui correspond à l'Assemblée nationale et de la seconde chambre qui est élue de façon différente, le gouvernement peut le renverser en cas de désaccord. Pour le moment, le seul et unique régime présidentiel est celui des États-Unis. En France, la Constitution de 1848 a instauré un régime présidentiel qui s'est achevé par le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Ce régime n'a pas duré car les conflits entre les deux pouvoirs étaient fréquents. C'est pourquoi le régime parlementaire par la suite a été préféré. Le régime parlementaire est un régime fondé sur une séparation plus souple des pouvoirs. Ces deux pouvoirs collaborent donc ensemble, entre le corps législatif, le parlement, et le corps exécutif, le gouvernement. Dans un régime parlementaire, le premier ministre est le chef du parti politique qui, à l'issue des élections générales, a réussi à faire élire le plus grand nombre de députés. C'est le cas par exemple pour la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada et ses provinces. Le premier ministre n'est pas élu directement. Pour pouvoir l'être, il doit avoir le soutien des députés du parlement. Le parlement rassemble des élus qui représentent les citoyens qui eux votent des lois. Le parlement est composé de deux chambres. La chambre basse est désignée au suffrage universel direct selon un mode de scrutin variable en fonction des états. On y trouve également la seconde chambre. Le Parlement français est composé de deux chambres. L'Assemblée nationale qui est élue directement par les citoyens se trouvant au Palais Bourbon et le Sénat qui est élu au suffrage indirect se trouvant au Palais du Luxembourg. La Ve République est passée par de nombreux régimes. On dit que c'est un régime hybride. De base, la Ve République était un régime parlementaire puis elle est devenue un régime de type semi-présidentialisme depuis le référendum de 1962 qui a instauré l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Cependant, le régime semi-présidentiel possède de nombreux critères. Le chef d'État est élu au suffrage universel direct. Le chef de l'État possède des pouvoirs propres à lui, mais il ne possède pas tous les pouvoirs. Mais en cas de crise majeure, le président dispose de pouvoirs exceptionnels selon les mesures exigées par les circonstances. Il est le chef des armées. Si le bord politique mené n'est pas le même, il y a donc cohabitation, c'est-à-dire que le gouvernement décide de la politique menée. Le chef de l'État joue seulement le rôle de modérateur. Si le président est rejeté par l'Assemblée nationale, il peut demander la dissolution de celle-ci. Il a le pouvoir de dissolution entraînant les élections législatives. Pour conclure, la Ve République n'est pas un régime présidentiel. En régime présidentiel, la séparation des pouvoirs est stricte. Les pouvoirs exécutifs et législatifs ne peuvent se révoquer mutuellement en cas de désaccord politique. Le président est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. La Ve République conserve la double révocabilité et donc la dualité de l'exécutif.